Suivez-moi. Oh Zeca. Ouais, mais j'aime pas marcher. Ah bah ils ont même pas le temps d'apparaître. Laissez-moi un peu. Ah non carres, ça quoi. compte pas si tu le fais si tu le fais en voiture. Ah bon euh, non mais non mais plus comment on lance la date spéciale non. F. Ah, Comme euh, Pléfiol. Comment ça t'as coincé la voiture elle voilà, a vraiment coincé là ouais, prime animal, tu es à la grenade alors. Ok, bon bah s'il faut y aller à la grenade. Voilà. Allez, deuxième caillou. Non, ça c'est ma gueule. Euh, on en a eu un. Chouette. Il en reste deux. À l'assaut des chiers Ouais, man, Maintenant, pas... ah faut juste les buter. Ah non, mais il s'appelle vraiment chier maintenant. On se met en position, on vise et on tire plus parce qu'on nous a déjà perdu le Ah raison Ça me manque de plus courir vite. Non, non, C'est. Right <rire> Écoute, je pouvais pas euh, tous les laisser aller dans le menu sans rien faire. Et toi, faut jamais tomber dans un casino. Là, il se monte dans une voiture. Le magasin a l'air génial. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Non, bouge pas, toi. T'es bien encore à corps. Allez, il y a besoin d'un coup de main ici. On arrive. Oui, nous aussi. J'arrive. Okay. Oh, j'enchaîne un peu. Profiter pour gagner mon niveau. Ah que c'est le loyal mauvais. Bon, c'est un peu dif bizarre pour le loyal, mais pourquoi pas. Mais moi, je suis pas chaotique mauvais. Analyse chaotique bon. Ouais, mais Anaïs c'était très chaotique surtout. Tu m'entends, Seb Pardon tu... <rire> Depuis tout à l'heure, je te parle. Ah. M'entendez euh, mieux là Moi, je suis en position. Ouais, un peu mieux. Ouais, je suis en position. Ah. Ouais, non, si je suis en position. Alors, et devant nous avons personne pour l'instant. Attention réservoir ah, le réservoir Mais eux Ah oui quand même Ah et bah force aussi, je cumulais moi. Voilà, il y a des Ceux-là t'as le droit de les sniper. Ah, il y a des points de point de vie qui ah. volent, c'est rigolo et zéro, t'aurais dû être à zéro quand même hein. Moi oh, je suis moi Ah non, je voulais le faire sur l'autre Votre ouais. cible est une fille sexy avec des tatouages bleus, c'est moi C'est moi une sirène qui s'appelle Lily. C'est pas moi, c'était bon moi. Là, Attention Aïe aïe aïe aïe Euh.. Allez, vas-y, Tue le dans la tête Merde Non, oh, c'est pour le rappeler attends, attends. Allez. Ah, allez, allez Suicideur Ouais ah, Aïe ah, ah euh... ah Une seconde Et... Allez-y oui Non, les poules vies des, des fausses sirènes. Il ne peut exister que 6 sirènes à la fois dans l'univers, et j'en connais déjà 3. Alors vos tatouages bleus gribouillés sur des cadavres de gonzesses, c'est pas crédible. Je dois bien l'avouer, ça m'a passablement amusé les 10 premières fois. Mais maintenant, mon bureau empeste de la vieille hémoglobine et l'encre séchée, alors viens là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. oh, oh C'est vrai qu'elles volent bien ces voitures. Mais par contre un petit poteau ouais, en bois... Ah mais les poteaux en bois... En bois ah non mais... Ridicule. On se calme et on annonce où on est. Je parle pour les ennemis. En plein dans les rondelles. Non mais on s'en fout qu'il soit moche, il fait mal surtout. Ça fait des dégâts quand on te colle de trop. C'est très pratique pour ceux qui sont encore à corps. Beaucoup moins pour ceux qui snipe <rire> mais très pratique pour ceux qui snipe au corps à corps. Attention euh, Ils ont pété une bagnole 1, 2, Il y a vraiment là. pas d'eau là-dedans. Tu vas trop vite, c'est. Ah, oh, il est beau À <rire> la façon dont tu dis ça. Eh, en... hey, tu tiens le bambou <rire> bon. hey, ma tête, <rire> Allez, moi je me remets en mode je suis malade. Les plus joli, là. <rire> Bah merci. C'est ça, casse-toi. On va suivre les hurlements, c'est bien aussi. Ah, c'est marrant. En plus, c'est lui qui gagne. Ah, pardon, je croyais que tu voulais qu'on tue Non, je disais euh, non. Il se barre, justement. Ah mais j'entendais pas ça saccader. Oh là là. Oh. Oui alors par contre, il se ah et voilà maintenant ça dure deux fois plus ah, Mais je le sens la différence hein. Non je voulais l'autre Elle euh, a droit à un bon euh, point de snipe là Ah ouais Aïe Wow, un légendaire <rire> là-bas Je joue à BigBit et Coyote Je lui ai foutu une baffe ah Boutou Boutou mourir. <rire> Ce que t'as fait petit feu <rire> J'ai voulu aider Naïs et voilà ce que je récolte Arrête ah, de bouger Arrête ah, de bouger Je bouge pas hein. Ah putain ça a l'air compliqué <risos> <rires> ah oh. oh Sirène oh. Je savais pas faire ça moi avant Ça mais pas, la dernière fois que quelqu'un a fait ça on a été obligé de l'opérer. Ouf Ah oh oui ça fait moi mal quand tu recharges Hop. Par contre euh... Quand est-ce qu'ils arrêtent de venir Ça va être tip-top. bah voilà. Comment ça bouge pas Voilà. On oh. est téléporté Je sais pas faire ça moi et je savais pas le faire avant. L'incinérateur. Le grand incinérateur. Ouais, mince je suis trop loin, j'arriverai pas le premier à la boutique. <rire> je te vois quand même, ça sert à rien. <rire> ah oui. Je te vois moins que toi, tu me voyais quand j'étais Lilith, ça c'est sûr. Mais je te vois quand même. Et là, blaah, je suis malade. 3, 2, 1. J'aime bien les paroles.